C'est quoi ça Eh, hey, coucou YouTube C'est Don Ciao. On joue à Call of Duty Sur Caldera Il y a la nouvelle map Il se passe plein de choses On débloque un super bonus Cette game est complètement folle Et le petit Dui Complètement fou Il a rendu fier à la famille Like, comment On te fait disparaître Bisous Eh, Dui On sort d'ici Oh bon la clémentine Vas-y La clémentine C'est incroyablement, incroyablement bon Oui, c'est vrai Mais tous les fruits sont bons j'aime pas la, trop la banane c'est vrai tout le monde aime les bananes oh. pas du tout oh j'ai crash j'ai crash Aïe, ça marche bah non t'as pas crash tu vas courir bah j'ai freeze mais j'ai eu un mec oh non ça va en fait j'ai freeze pendant un moment là on est bien là hein. ouais là, il faudrait juste des petites plaques Tu peux acheter des petites plaques ou pas s'il te plaît Bien sûr. Ah, il y a une plaque là-bas aussi, là. cool. A Merci. Plein. Tiens. Regarde, pas comment elle est belle. Ah. Oh oui, c'est Attends, attends. attends <mérite> tu <l 'as> tu <mérite> trop bien <rire> Exactement. tu tu l'as tu tu tu tu saute direction tu Ah tu tu tu tu tu tu t'es. J'ai glissé chef Moi je pouvais je pouvais y aller. Mais pourquoi t'y es pas allé du coup euh, Tu m'as ma, tu, tu suivi Mais. <rire> cas où on sait jamais Là, là, en face, tu les as vus oui On tire en même temps. <rire> y'a notre colis qui est tombé, t'as vu Louis Gorenko Non le Gorenko s'il te plaît T'es sûr Ouais je sens que. Voilà, je sens bon, qu'il y a. D'accord, ok. Merci, t'es prêt? Tu montes dans l'hélico avec moi? Pas dans l'avion? Ouais, ouais, vas-y. On est pas là pour rigoler. Vas-y. C'est ça, c'est la game de ma vie. Ah, faut qu'on fasse top pas... 1. Tu vas jouer vite mais efficace. Tu, <rires> <m 'en rires> tu muscles là, tu vois. Oh. Et là, t'as vraiment envie de vomir. Hein. Non, mais arrête, arrête. Je oh trop en première personne Mec mmh. je tire au hasard si, si a bah, y a tué quelqu'un Bah... ça Y Y'a deux mecs là, on oh descend maintenant, maintenant Moi je suis en bas hein. J'en ai craqué hein. Faites non, non, il est no Fallait mieux que je tue les deux. Fais ton goulag, t'inquiète, Chadan. Yeah. Tu connaissais ce bâtiment, mec Ah, ouais, mec. Il vient d'arriver sur la map, mec. Ok, mec. Je le connaissais pas, moi, mec. On va le visiter, mec. Okay, bah, mec. moi, je le connaissais, mec. Sur le mec. Bah, je l'ai vu, mais je suis pas rentré, mec. Vas-y, mec. Va rentrer dedans, comme les grands ils font dans ta maman. Non oh, c'est pas vrai, j'ai pas activé le micro chat. Pas où c'est la porte d'entrée mec Allez vas-y on, visit, on visite, on visite. Let's go la prime non passe le Alors lui si je mets. C'est pas loin hein Pas Allez, le toucher. Hein. Ouais c'est compliqué. Avec ce viseur c'est compliqué, mais en vrai, euh, imagine hein Mec imagine là je veux ça mais... Ah la grosse caisse là ça coûte 10 000 Et ça te donne un truc je crois. Ça te donne je sais pas quoi. J'ai vu sur la... Ah derrière derrière derrière derrière, derrière. Ah sur moi Dans le bâtiment là Si tu veux tenter, vas-y hein. Je viens de le payer, je viens de le payer. Viens voir, viens voir, viens voir. Station Apocalypse. Euh... Qu'est-ce qu'on est en train de foutre Un hélico D'accord. Des hélicos. C'est quoi ce bordel Oh, y a des bottes partout. Ils font trop mal, les bottes ah, c'est un truc de ouf, hein. Reste allongé spawn sur moi! Oh. Mec, il faut trop. Mais il faut font... trop oh mal! C'est bon, ils sont morts. Et mec, euh... c'est quoi ça? Ils font trop mal! Ouais, ils faisaient, ils faisaient bien mal. Par contre, si ça nous donne un truc de ouf, c'est bien. Mais je suis trop curieux, gros. Je suis trop curieux, qu'est-ce que ça va être? C'est 10 mille on n'a pas des trucs bien, je comprends pas. Non, tu fous. Oh c'est quoi ça C'est quoi ce que t'as ramassé tu vois, les... tu vois toutes les zones. Ouf, ta map Non No way Mais c'est trop bien C'est un truc de fou, on hein a... On a l'atout spécialiste, un drone amélioré, et on voit toutes les maps. Enfin... Merci pour l'explication, mon cher Douy. Ah oui. Bon, ben du coup, la zone finale, elle est exactement sur cette île. Donc, en gros, on ouais. va dans ce bâtiment, on a gagné. C'est cher payé, 10 000 pour ça Non, ça, ça vaut le coup. 10 000, pour... 10 000... En fait, avec Touché. ces 10 000, t'es sûr de blanc. gagner Genre, tu prends deux boucliers, tu as, tu as tout dans la zone, c'est fini. T'as regardé ça Pas oh, moi ce que j'ai eu. Et c'est trop bien oh. Fais gaffe Touché, Crac. Et en fait y'a trop de team, y'a trop de team là mec Je vois ça mec J'arrive sur toi, j'arrive sur toi Ah ah partout, ils sont partout Je vais mourir doué. Non oui. Prends ton temps Douai, prends ton temps Y'en a un derrière cette caisse, oui. Je te le ping avant de mourir, d'accord Je suis mort et ils sont d'un j'avais plus de balles. Non Merde c non, non, on, du... non, on, avait, non, on Attends, était pas non, bien On était bien, mais il y avait, trois teams, il y avait trois teams. avait trois teams. avait ceux sur la montagne, ceux à côté de nous, ceux dans la maison et ah aucun non, se tirait. Ils se, il se tiraient pas dessus. T'as confiance en moi Oui, j'ai confiance en toi. Pardon. Je vais lâcher un Oh il était pourri Le positionnement, Dwayne. Oui. Vas-y, je vais sur la loupe. S'il y a un mec, pour les 26 mois. Euh, je oh, crie, bien, ok Vas-y, tu cries hein Oui, mais oui, je crie, ça veut dire qu'il y a un mec. Oui, comme si y avait ton oncle à la maison. Il a pas mon oncle à la maison. Ça, c'est cool. Là, je me balade avec les mains, tranquille. Mais il a personne. C'est abusé. Au cinéma, tu prends le réhausseur ou pas Quoi Tu prends le réhausseur au cinéma, toi Mais non Bah, bah... Et pour oh. toi, au cinéma, c'est... pas la meilleure place. La meilleure place, c'est genre... Tout derrière. Crac, mort. genre... 3 quarts... Ouais. À trois moi, quarts vers la... À trois quarts vers la fin au milieu. Moi, pour moi, c'est tout derrière. Il y a un mec dans la maison, là. Tu parles du... Attends... Voyez son arme dépasser ou pas Je crois qu'il y a plein de méchants en Mais je suis pas fou! Et je pompe, je pompe! Sur moi, sur moi, tue-le, tue-le, tue-le, tue-le, tue-le, tue-le, tue-le, tue-le, tue-le, tue-le, tue-le, tue Bien joué, Dui. Tu peux me réanimer, Dui? Ah merde, t'as pas d'argent. Il est juste à droite, l'argent, regarde. Il est à droite. Parce que je fais super beaucoup de bruit. Je sais, mais t'inquiète. Là, il faut vite que tu rires, à droite, droite, derrière toi. Dans le canapé. Ah là, oui! Vas-y, tu peux réanimer. Ah Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, tu cricou... quoi? Oh, il y avait une clé morte! Et je porte! Envoyer un gosse à la mort, c'est quand même giga drôle. <rire> a pas à chier. J'ai même pas vraiment de regrets ou quoi, je suis en mode. Euh... Ça Et il a ok, pas... le goulag. Ça s'est passé, va falloir vivre avec maintenant, tu vois. il est toujours à l'étage, mec. Ne rentre pas, mec. Faut qu'on le repère par une fenêtre, mec. Ok, mec. Ouais, mec. J'ai pas de sniper, j'ai rien, mec. Ah, STG. J'ai un truc, mec. Ah, j'ai une KG-40, mec. Avec une petite MP5, mec. J'arrive, mec. Oh, tu l'as eu à ce que je vois, mec. Mec, je lui ai fait du crado, mec. On était tous les deux. Ouais, mais... T'as compris. T'as tué, quoi. Devant, deux mecs, ils souvent... J'ai vu, j'ai vu, t'inquiète, j'ai vu. Non. Il a dit, derrière nous, il y en a un autre. Tu connais Tony la main froide Non, c'est qui Tony la main froide, c'est quelqu'un... Tu vas le voir, et d'un seul coup, on est amis, et là, tac Un coup de couteau dans le ventre On n'est plus amis, c'est Tony, la main froide. tu peux pas lui faire confiance, tu vois ce que je veux dire D'accord, d'accord. Il ressemble à quoi Il ressemble un peu à toi, une tête d'olive. Ouais, ouais. Tu veux qu'on se tire dessus, alors qu'on était amis Ouais, ouais Ah, donne-lui Moi, j'ai mis le sérum de rage, je suis un rhinocéros maintenant Je deviens un rhinocéros moi aussi, du coup ok, vas-y De la terre Viens petit, viens Oiseeeer Oiseeeer Oiseeeer ma Oumapara Mais ça dure combien de secondes Mais attends, ça fait que... C'est qui va... Oiseeeer Mais Ah. Sans aide à la visée, hein. Mmh, Doui, ils peuvent être réfléchis Partout. plus grands. Déjà, tu regardes le début. Non, Douy, c'est pas vrai. Allume, à terre. allume, allume, allume. À terre, à terre, à terre. Et euh, fume-les avant que la vie te fume, Douy. Vas-y. Bah j'essaye, j'en ai eu un. Vas-y. Barré à son pote. Faut aller dans la maison, on se fait bombarder. Ah, ah, ah, ah. Je te couvre, je te couvre petit, t'inquiète Merci J'ai plus beaucoup de plaques, mec Tiens, mec... Tu peux compter, tu oh, peux compter sur Don Chao <rire> Qui <rire> Don Chao Don Chao Oh, mec C'est la fin pour nous <rire> Il y en a un qui est tombé. Oh, j'ai des... tenté de le finir. N'avance pas trop, on prend notre temps. Il est à gauche du calou. Doui, je compte sur toi. J'ai vu, j'ai vu, j'ai ah, vu... vas-y, vas-y, mon petit... Vas-y, mon petit Doui. fra moi fière. Pour la famille. D'accord, Dunchao. D'accord, Dunchao. J'ai essayé de le tuer. <rire> Ah. Ça me plaît, ça me plaît quand tu dis ça Ah oh, merde C'est bon il est crack, je compte sur toi Vas-y petit Dui Vas-y Dui, pour la famille Pour la famille, Oui Let's go. Oui, Doui On a gagné sur... Don Chao oui, oui, oui. et petit Doui oui, Doui oui, oui. et Don Chao l'Italie, oui. représentée Bien les, les gars oh. oui. hey, hey, merci ça, ça va Ah hey. tu Ah, sais, tu sais hey. commencé Bisous, les gars Prenez soin Salut, de vous petit. et de la famille Le petit boubou, le petit boubou, là ah c'était toi ah, yeah, yeah. de... C'est moi, c'est moi. Ah moi dommage mec, t'as joué. La PPSH, elle, pas... la... La ah, ça... elle des boîtes, hein. ah Elle fait mal, hein. ouais. bien joué les copains, bien joué. Okay, okay. Ah tu vois, moi <rire> j'ai... ça du